Alors, ça n'a rien à voir avec la vidéo que je veux faire, mais je la tourne le 1er avril. Et j'aimerais juste qu'on contemple pendant un instant euh, bah ceci. bonjour alors je, du coup je vous présente euh, l'épisode 0 euh, de Jarapeno, voilà qui va du coup être euh, la nouvelle série minecraft venant du nouveau serveur minecraft que je suis en train de faire ça sera 1.12 et ceci est l'épisode 0 pourquoi l'épisode 0 parce qu'on va commencer samedi à tourner et qu'aujourd'hui on est lundi et euh, que euh, la plupart des personnes ont dit qu'elles ne seraient pas là pour l'ouverture, donc je veux pas qu'elles soient larguées. Alors, déjà, elles auront une vidéo, et ensuite, celle-là, elle sert en même temps de, de petit teasing, comme on dit. Donc, au moment où je, je fais cette vidéo, en fait, on n'a pas. Enfin, j'ai pas d'intro, il n'y a pas de logo. Voilà. J'ai jusqu'à samedi pour réfléchir à ça. Et donc, bah. Euh. Oui, euh, du coup, euh, les particularités du serveur. Il va être composé un peu en deux, parce qu'on va faire euh, du survie à 1.12, mais on va aussi jouer euh, à des mini-jeux de temps en temps, voilà. Je pense qu'on va essayer de le faire une fois par mois, ça serait pas mal. Donc, il y a évidemment des lois à respecter. Alors maintenant, nous allons euh, de suite euh, passer euh, à regarder ces lois plus en détail. Donc, les règles. La première, c'est le village est sacré parce que ayant euh, créé le serveur, je sais qu'est-ce qu'il y a sur la map et je sais qu'il y a un village. Et j'aimerais qu'on puisse le préserver parce que purifier des villageois, c'est vachement chiant. 2. la base d'une personne ne doit pas dépasser un chunk, c'est-à-dire une zone de 16 par 16. Pourquoi euh, tout simplement parce que je ne veux pas que euh, tout le monde commence à faire des bases immenses et à prendre des terrains immenses à l'ouverture du serveur. J'aimerais que, euh, je sais pas, pendant les deux premières semaines, on, va, on puisse établir ce genre de choses. Euh, la base d'une personne ne doit pas être hors du biome de spawn. Alors là, c'est pareil. C'est tout simplement parce que je ne veux pas que quand on spawn, il y ait tout le monde qui se barre et qui génère un milliard de blocs parce que le serveur il le supportera pas. <rire> rester family friendly un maximum c'est pour que si j'ai envie euh, par exemple d'enregistrer sur le serveur j'ai quelque chose qui soit accessible pour youtube mais euh, bon après quand même ça va pas nous empêcher de rigoler hein. le serveur doit rester privé discord compris euh, le serveur ne supporterait tout simplement pas qu'il y a un milliard de personnes qui arrivent et j'ai pas envie de passer sur un serveur où je fais de la modération je veux un serveur pour qu'on puisse jouer ensemble c'est pour ça donc que j'ai invité des membres et d'ailleurs pour inviter un nouveau membre, plus de la moitié des membres doivent être acceptés et un dossier doit être fait. Ça, c'est plus de ces techniques. Mais j'en ai déjà pas... Enfin, ceux qui ont déjà été invités ont reçu une petite invitation comme celle-ci. Invitation.png Et donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des nouveaux membres dans le futur. D'ailleurs, comment ça se passe Sur le Discord, quand, ce... quand ils arrivent... Quand euh, mes invités vont arriver, il faut d'abord qu'ils passent le premier stade de sécurité, pour cela ils doivent remplir un petit captcha. Pour le deuxième euh, stade de sécurité, c'est juste qu'ils me donnent euh, leur nom pour que je vérifie s'ils sont bien invités, et euh, leur UUID, comme on dit. Et le principe est tout simplement que je vais pouvoir les ajouter à la wastelist. Les fermes sont interdites. C'est comme pour les raisons principales, c'est sans doute dans les règles qu'on va enlever. Mais j'ai pas envie qu'on commence à avoir 10 milliards de fermes popées au début, le serveur ne les supportera pas. Euh, la destruction de spawner est interdite. Ça c'est pour pouvoir pré prévoir justement des usines dans le futur. Mais je n'ai pas envie euh, non plus qu'on soit obligé d'aller à 10 000 blocs du spawn pour trouver un spawner. Alors que la map je sais qu'il y en a pas mal autour normalement. L'utilisation de modes améliorant le jeu est autorisée. Je pense notamment à euh, Schematica, euh, Replay Mode, tout ça. Bien sûr que c'est autorisé. Ça ne peut qu'embellir le jeu. Hein. L'utilisation de modes de triche est interdite. C'est évident. Euh, jouer avec X-Ray sur ce serveur, ça perdrait de tout son intérêt. Ça serait beaucoup moins drôle. Le vol est interdit, voilà, c'est que j'ai... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Tous les joueurs sont égaux, l'égalité c'est quelque chose d'important, je veux que tout le monde puisse s'entendre et être heureux, euh, vivre heureux et, euh, et tous ensemble. Cependant, règle 13. Tous joueurs sont inférieurs aux autres si leur pseudo est complètement en majuscule. Et oui, les personnes avec leur pseudo tout en majuscule sont en dessous des autres. Et ça, je pense que c'est une bonne règle. Si un joueur ne donne pas de signe de vie depuis plus de un mois sans justification, ses biens peuvent être redistribués. Je n'ai pas envie d'un serveur où il y a... Euh un mec qui a fait sa base au milieu et qui ne se connecte jamais, qui empêche des projets d'être euh, créés. Alors, tout simplement, si au bout de un mois, il n'a pas donné de cycle de vie, c'est pas plus compliqué que ça. On prend, sa, on prend sa base et on la donne à ceux qui en ont besoin. Après, quand il reviendra, on s'arrangera, hein, mais s'il si revient. Les constructions publiques doivent être privilégiées. Je pense notamment aux usines. Si dans le futur, on veut faire une usine à faire. On devra du coup ici, on devra la faire en public, parce qu'une usine à faire pour un mec c'est un peu ridicule. Euh, les boucles de rexton dont désactivables, sont interdites. Euh, c'est euh, pareil, c'est pour pas que le serveur il meure immédiatement. Une concentration de plus de 40 entités dans un chunk est interdite. Je pense que vous pouvez deviner la raison. Le régime politique du serveur n'est pas encore choisi. Oui, il n'y a donc que les lois comme chef. Voilà, c'est donc les lois qui disent comment on fait et tous les autres joueurs, il n'y en a pas un qui a plus de pouvoir qu'un autre. Enfin, si moi, du coup, pour ban, si ces règles ne sont pas respectées. Les religions peuvent exister, ne ah, doivent en aucun cas être de vraies religions. C'est tout simplement que s'il y en a qui veulent se taper des délires à faire des sectes sur le serveur, qu'ils le fassent, ça peut être très drôle. Mais s'ils commencent à reprendre des vraies religions qui existent, la privatisation de villageois est interdite, c'est tout simplement parce que c'est super compliqué après, euh, ça va être super compliqué d'avoir des villageois. Et donc si on commence à garder les villageois pour nous, voilà. Ces règles peuvent changer à tout moment, notamment dans deux semaines. Je pense que dans deux semaines, on va faire euh, un point et on va retirer toutes les règles qui sont inutiles. Mais en attendant, du coup, on va garder ces règles-là. Et voilà Alors, petite chose sur le serveur en plus j'ai euh, mis une table de loot et euh, des petites fonctions sympas, globalement qu'est-ce que ça va rajouter Pas grand chose hein, je vous rassure on va donc euh, notamment avoir euh, l'occasion d'avoir des têtes de joueurs en les tuant dès que vous tuerez un joueur vous pourrez obtenir sa tête, et ça pour une collection c'est pas mal ensuite, de l'autre côté, euh, ça va être pareil avec les mobs, on va pouvoir obtenir toutes les têtes de mob. après il faudra les farmer, hein. selon le mob, il y a euh, des chances qu'on se... qu l'ait ou non. Mais voilà, je pense que ça va être euh, pas mal de choses bien, et donc je ne sais pas où est-ce qu'on va aller avec ce serveur. Dans l'idéal, ça serait de faire du survie, tout ce qu'il y a de plus normal, mais euh, bon, ma foi, si on peut... Euh... Si on peut faire de la construction, des petits délires autour et qu'on a moyen de bien se marrer, je pense que ça va être parfait. Alors sur ce, du coup, je vous retrouve mercredi prochain où on aura fait l'ouverture. Et mercredi d'après, si tout se passe bien, on devrait normalement avoir une vidéo de jeu. Sur ce, du coup, je vous dis à bientôt et euh, voilà, vive Jalapeno Allez